Euh, bonsoir chers compatriotes guinéens, rebonsoir toutes mes excuses tout à l'heure, je n'avais pas remarqué, c'est une erreur en fait de ma part parce que j'ai donc dû toucher ce bouton donc, qui m'empêchait, qui empêchait que vous puissiez donc m'entendre chers compatriotes guinéens. J'espère finalement que tout va bien, vous pouvez me le signaler si en fait l'erreur a été corrigée, si vous m'entendez chers compatriotes guinéens. Euh, J'entends la confirmation. Vous m'entendez, je crois, cher comptoir Nabilay Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles. Alors, euh, j'attends la confirmation avant donc de continuer. Euh, M'entendez-vous, cher comptoir Voilà, très bien, tout va bien. Euh, voilà, donc, euh, je disais que j'ai donc ce thème d'information, cher comptoir Toutes mes excuses, je n'avais pas compris que voilà, les choses ne fonctionnaient pas. Très bien, alors je dis bien le thème d'information, très rapidement. Alors, et donc, il est, c'est en rapport avec l'arrestation, disons, des membres de, c'était membre, donc, des forces vives, les forces vives qui, vous le savez, avaient, disons, programmé des manifestations le jeudi dernier, le 9. Alors, manifestations qui ont été reportées, donc, euh, donnant ainsi la chance aux négociations, parce qu'il y a eu une intervention, la médiation de certains religieux, notamment l'imam de la Grande Mosquée de Conakry, alors euh, qui est arrivé, donc, à convaincre, disons, euh, persuader, je dirais, euh, disons, les membres, donc, les organisateurs, vous comprenez, de, de ces marches qui étaient prévues le, le, le jeudi. Très bien, cher Compton-Guinéen. Alors, euh, euh, euh, voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, j'apprends. Franchement, c'est une très mauvaise nouvelle. Ce n'est même pas intelligent, ce qui se passe. C'est choquant, d'une part. et C'est aussi ridicule, mais aussi dangereux. Vous comprenez, cher Compton-Guinéen Oui, parce que c'est une habitude. Je le disais l'autre fois dans mon direct quand les manifestations ont été reportées, je le disais. Je dis, bon, j'espère que la jeune militaire va donc bondir, en fait, sur l'occasion, n'est-ce pas, pour que finalement nous puissions enchaîner activement notre poursuite de démocratisation. Alors, en sautant sur l'occasion, hein, en acceptant d'aller effectivement discuter les points de revendication évoqués par, euh, disons, les forces vives, n'est-ce pas Alors, j'ai dit, j'ai signalé ce point, je dis, sinon, si... Ce n'est pas le cas, c'est-à-dire, ils vont le faire comme on a vu antérieurement avec les autres régimes, c'est-à-dire entretenir la malhonnêteté. Alors, dans ce cas, voilà, c'est l'échec total, n'est-ce pas C'est l'échec total. Alors, et malheureusement, voilà et ce qui se passe aujourd'hui, en fait, qui ne me surprend pas, c'est-à-dire que la jeune humanité accepte d'entretenir la malhonnêteté, c'est-à-dire que, euh, faire semblant, nous allons aller autour de la table, n'est-ce pas Mais, euh, voilà, pour ne rien faire. N'est-ce pas Mais c'est ça, parce qu'il y a un délai qui est donné, on, le, le 9, on devait manifester, on dit non, nous arrêtons de manifester, nous donnons la chance au dialogue. Alors, euh, d'ici le 15, le 15, nous reprenons les manifestations. N'est-ce pas Alors, euh, bon, en fait, là, pendant entre-temps, il y a des négociation. Alors, mais finalement, qu'est-ce qui se passe quand jeune entretient La malhonnêteté, c'est-à-dire, c'est d'essayer, j'ai le signal l'autre fois, c'est d'essayer de corrompre les organisateurs entre-temps n'est-ce pas? Ils vont essayer de corrompre les ordinateurs voilà, qui le connaissent finalement, ils connaissent les, en fait euh, euh, la gentilité militaire connaît finalement ces gens. Alors euh, ils vont essayer de les de les corrompre, d'ailleurs euh, essayer euh, de les acheter en leur offrant de l'argent par exemple ou en leur proposant des postes ou voilà, euh, les arrêter, le plan B, les arrêter, comme nous venons de le constater aujourd'hui. Il y a le coordinateur général Abdoul Sako qui est arrêté, et un autre, je crois, on me que deux citoyens sont arrêtés, disons deux citoyens des forces libres. C'est quand même dommage, c'est Force Vive, et je vous le dis, qui organisait, qui devait organiser le jeudi dernier des manifestations et qui ont accepté, euh, disons, de suspendre ces manifestations, une manière de donner la chance aux négociations. Voilà, deux de ces membres sont arrêtés. C'est quand même bizarre, n'est-ce pas, cher Compteur Guillain Très bien. Alors, euh, comme je le dis, je ne suis pas surpris, franchement, que la jeune militaire aussi, comme on a vu antérieurement, entretienne la malhonnêteté en essayant également de voilà, priver de liberté ses organisateurs. Et ça signifie quoi Que bon, ça veut dire qu'il n'y aura plus de négociation. Il n'y aura plus de négociation, de toute façon, euh, il y aura pas, la force vie ne sera pas autour de la table pour négocier sur des points n'est-ce pas je crois que finalement l'imam les religieux qui sont venus notamment l'imam de la grande mosquée de Conakry donc est averti j'espère qu'il tentera de faire quelque chose comme il est venu voir les forces vives pour dire bon écoutez il faut essayer de sursoir vos manifestations et, et maintenant il va essayer l'imam en question d'aller voir la jeune militaire mais ben, écoutez mais ce n'est pas comme ça vous devez le faire vous voulez qu'on négocie Vous voulez qu'on euh, qu règle pacifiquement cette affaire Alors, mais vous ne devez pas faire comme ça, en kidnappant, parce que ça, c'est kidnapper, n'est-ce pas Et Ces gens qui sont arrêtés n'ont pas reçu une convocation de la justice, n'ont hein, absolument rien. Ils sont venus les kidnapper, les prendre, cher Comptoir Guinéen. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Très bien. Alors, moi, ce que je vais dire à l'agent militaire, ce que je vais dire maintenant, cher Comptoir Guinéen, vous comprenez Alors, euh, euh, il est clair que le problème fondamental ici, je l'ai dit mille fois, plusieurs fois dans mes, euh, dans main directe, vous comprenez, c'est ce qui en fait, euh, embrouille la junte militaire, ce qui crée un problème donc, chez Maudidou Mouya et ses hommes. Ils ont tous simplement peur de l'arrivée de cette donne au pouvoir, de l'UFDG au pouvoir. Écoutez, je n'invente rien, les données sont sur le terrain. Les élections sont aujourd organisées aujourd'hui. Aujourd dans deux ans, dans trois ans, même dans dix ans, qu'il y a élection, il est clair que ce Dan Diallo passe dans les élections libres et transparentes. Et ça, Mamadi Doumbouya et ses hommes ne, ne veulent pas ça. Il ne faut pas. Comme Alpha Condé également s'est entêté en disant, bon écoutez, euh, n'acceptez jamais que ce Dan Diallo essaye d'arriver au pouvoir. N'est-ce pas Alors d'une part, Alpha Condé, c'était pour euh, également euh, pour... Euh, Également, euh, cette pensée égoïste de sa part, se maintenir au pouvoir, mais aussi l'idée d'un groupe ethnocentriste, c'est-à-dire un peu ne doit jamais arriver au pouvoir, et c'est le problème aujourd'hui. Sinon, je le disais, les gens-là pouvaient organiser des élections depuis très longtemps, ils auraient fait seulement six mois au pouvoir organiser des élections, mais le problème, c'est que euh, la personne qui euh, détient le leadership politique national actuellement en Guinée, écoutez, c'est bien, c'est dans un dialogue. N'est-ce pas Alors, ils savent qu'en organisant des élections, maintenant, il va gagner. Et il ne faut pas un peu, ils disent, il faut pas un peu le pouvoir. C'est ça, cher Compteur Guinéen, c'est ça. Vous comprenez Ça, ça les, ça les malmène, ça joue, cher Compteur Guinéen, à la balance. C'est pas arriver au pouvoir. Lui, fiche ne doit pas aller au pouvoir. Un peuple ne doit pas aller au pouvoir. Écoutez, sûrement, certaines ne veulent pas entendre cela. Ça sonne, ça leur donne des mots de tête, mais c'est la vérité, chers C'est la grande vérité. Vous comprenez? Alors, ils vont essayer de retarder vous comprenez, cette transition, ils tentent, hein, parce qu'ils ne vont pas réussir, ils tentent de, de retarder cette transition en, euh, disons, euh, nous parlons de développement par-ci, hein, par-là, ce qui est impossible maintenant, dans la situation actuelle laquelle nous nous trouvons, la Guinée ne peut pas être développée, n'est-ce pas Alors, vont essayer de retarder, vous comprenez, et tout ça, une façon de trouver d'autres moyens, comment écarter ces dernières comment écarter et s'y retrouver. Mais c'est cela, c'est cela, c'est le la guinéen. Le problème ethnocentriste, ça, ça joue beaucoup aujourd'hui. Très bien. Sinon, franchement, c'était simple. Nous savons tous ce qui n'a pas marché avec Alpha Condé. Nous savons tous le problème. Il n'y avait pas d'autres choses. Mais Alpha Condé, sa personnalité, cet homme, s'est dit, non, je reste là au pouvoir. Nous savons tous combien de fois Alpha Condé est mal formé. N'est-ce pas formé Je parle d'éducation. N'est-ce pas C'est un grand menteur. Un grand menteur. Donc c'est normal. Donc tout est, le problème ici était au niveau de la personnalité d'Alpha Condé. Alors. Alpha Condé est parti, et l'ont renversé, mais nous connaissons le problème. Ce monsieur, tout simplement, n'a pas respecté également ce qu'on appelle ici la Constitution. Maintenant, dire que maintenant son programme politique de développement, il a, ça c'est autre chose. Normalement, vous avez 5 ans, un mandat de 5 ans. Si vous faites bien, vous suivez le programme donné pendant la campagne, les gens vont voter pour vous. Et s'ils votent pour vous, vous passez à un deuxième mandat et vous êtes là, vous le faites bien. N'est-ce pas? Donc, AlphaCon n'a pas été renversé parce qu'il n'a pas construit, euh, disons, l'échangère, disons, au niveau de Bambeto, parce qu'il n'a pas fait, je ne sais pas quoi, euh, euh, construit des étages ou des pompes. Non, il n'a pas été renversé pour ça. Ça, c'était peu. Ça. Si Alpha Condé n'a pas travaillé, n'a pas tenu ses promesses, écoutez, euh, il pouvait être facilement être sanctionné euh, pendant les élections, n'est-ce pas Et recalé. Mais il a été renversé parce que tout simplement cet homme, d'abord en disant troisième mandat, écoutez, il viole la constitution, il sème ce qu'on appelle la pagaille dans le pays. C'est pour cela qu'il a été renversé. Alors nous savons donc pourquoi ce qui n'allait pas avec Alpha Condé, donc une transition, un militaire qui vient pour une transition, c'est facile de résoudre. Très facile, c'est là. C'est-à-dire, c'est créer toutes les conditions qu'il faut en garantissant les, les élections de la République pour que finalement aucun président ne soit capable de toucher la constitution. Comme Jules le disait au Ghana, j'ai fait une constitution, j'ai placé une structure politique, même si c'est un diable qui est arrivé au pouvoir, il n'aurait pas les manœuvres nécessaires pour faire des changements. Et c'est ce qui s'est passé au Ghana. C'est la même chose. Aucun président qui arrive au, au Ghana, il ne pourra pas toucher. Mais c'est simple, ce n'est pas sorcier, Il ne pourra pas toucher vous savez pourquoi Parce que les, les différentes institutions de l'État sont garanties. Aucun président qui arrive au pouvoir, il ne pourra pas convaincre les militaires. Aucun président qui arrive au pouvoir au Ghana, il ne pourra pas convaincre l'Assemblée. N'est-ce pas Même dans son propre camp. Aucun président qui arrive au pouvoir, il ne pourra pas convaincre, vous comprenez, je dirais bien, euh, disons, l'administration même. Ça signifie quoi Qu'il a là-bas, la structure politique est solide, Gérard Williams l'a bien dit. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut pour nous lombouya c'est tout ce qu'on a besoin, c'est de garantir l'édition de la prix. Quiconque vient la prochaine fois, par exemple de si vient la prochaine fois, il est obligé, pas, il a cinq il a ans au départ, obligé de travailler s'il veut être réuni. n'est-ce pas? Mais garde à lui de toucher un point ou de tout simplement de, de, de, de venir à l'encontre d'un point de la Constitution. Il sera pris jugé, très clairement. C'est ça, c'est dans le dialogue aussi dialogue il y a tout, autant d'autres. En ce moment-là, on a la structure solide et consolidée dans le pays. Mais c'est ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit à faire en retardant il retardent parce que tout le monde le sait, quant à l'élection, c'est dans qui dialogue. Un peuple, comme ils le disent, ils ont peur qu'un peuple arrive au pouvoir. Nous, on s'en fout. Un peuple, un malétien qui s'y un, un guerger, un ne sais pas quoi, c'est les citoyens guinéens. Ce qui t'intéresse est que le citoyen guinéen respecte la conscience guinéenne, respecte la loi suprême. C'est ce, ce qui est important. N'est-ce pas, chaque Montaglien Très bien, alors vous l'avez remarqué, avec ce qui vient de se passer, l'arrestation de ces deux éléments des forces vives, ça veut dire que les négociations, c'est déjà, déjà l'échec, mais c'est vrai, pour quelle raison les forces vivres Donc, il est autour de la table, pendant que deux de leurs membres donc, euh, euh, sont en prison, privés de liberté, pour quelle raison et la manière comment ils ont été arrêtés N'est-ce pas voilà, je crois que euh, l'imam de la grande morceuse de Conakry qui a pu euh, quelque part euh, utiliser sa sagesse en arrivant à persuader, en persuadant également les, les membres donc des forces, je crois qu'il a aussi maintenant euh, une peine sur la planche, c'est d'aller convaincre les militaires, mais écoutez, vous voulez que les choses aboutissent bien, ce n'est pas comme ça. N'est ce pas? Alors moi j'ai ma solution, je l'ai toujours dit d'ailleurs pas ma solution, mais la solution dirait les chef compte il faut faire tomber Mamadi Domboya, il faut le terrasser, il faut l'enlever. N'est-ce pas Il faut l'enlever par tous les moyens, même en passant par la méthode de bailey Et parce qu'on a beaucoup souffert chaque antoguénien, on a beaucoup souffert et beaucoup sont morts, beaucoup. Et qu'est-ce qu'il faut encore attendre encore que la jeune militaire fasse deux ans, trois ans, quatre ans au pouvoir Mais c'est fini, ils vont dilapider tout. Vous savez ce qui se passe maintenant Maman dit a-t-il été capable Il l'a pas fait. En fait, nous montrer, la, disons, euh, euh, son avoir financier. Il l'a pas fait." Pourtant, on a insisté que tous les ministres, y compris le président, en fait, nous fassent voir leur avoir financier. Ils ne l'ont pas fait. On m'a dit il y a un building qu'on a créé, un bâtiment à étage, des villas par-ci, par-là. Mais comment a-t-il pu avoir l'argent pour construire tout ça Comment Avant qu'il n'arrive au pouvoir, je dis bien. On devait le savoir. L'a-t-il obtenu, en fait, honnêtement ou malhonnêtement On veut le savoir. Non, on ne le saura pas. Hein, il y a d'autres aussi euh, euh, cadres ou d'autres membres donc de la chaîne militaire alors euh, euh, qui euh, envoient leurs familles euh, ici en France ou en Belgique ou même au Canada demander l'asile politique, mais pour quelle raison, cher Compteau Guinéen? Et quand ces familles vont demander l'asile politique, c'est pour dire bon, écoutez, dans notre pays, nous sommes en fait, nous sommes pourchassés, nous ne sommes pas libres, nous sommes menacés. Pourtant, le mari est là-bas, ministre. Un cadre, un, un haut gradé, de, de, disons, de l'état de l'armée guinéenne. Vous comprenez, cher Comte Aguiléen Très bien. Alors, pour pourquoi je dis que tout est foutu Si nous laissons les gens là encore 5 ans, dix, écoutez, d'ailleurs, c'est inimaginable, encore 3 ans, vous comprenez, c'est pourquoi nous lui a la tomber, il doit tomber. Il tombe et finalement, pour que nous puissions voir un autre militaire, il faut un autre militaire, il ne serait pas pessimiste en disant non, un autre militaire fera la même chose, non, cher comte guinéen en Sierra Leone, tout près, c'est un militaire, ce militaire-là, écoutez, il, a, il y a quelques années, il a fait un coup d'état militaire, il a assuré la transition, il s'est retiré, n'est-ce pas Quelques années après, il crée un parti politique, il enlève sa tenue militaire, il est bien, il est au pouvoir aujourd'hui, en Sierra Leone, on parle de la stabilité politique. Au Niger, même chose, cher comte guinéen au Niger, Bon, la même chose avec Dippo, ce monsieur aussi a fait un coup d'état militaire, il faut le dire toujours, c'est là l'exemple, il a renversé euh, un civil au pouvoir, et il est venu, il a assuré une transition, parce que tous les militaires qui avaient fait déjà un coup d'état antérieurement au Niger, c'était encore des malhonnêtes comme on a vu avec Dadis Kamara ou maintenant avec Mamadou Doumbouya, ils étaient venus tous pour euh, s'aimer de la pagaille, alors quand Dippo lui est venu militaire, un général, il est venu, il a dit, bon écoutez, il s'est intéressé aux incisions de la République." Consolider les élections dans l'éplique, il s'est retiré. Il s'est retiré, quelques années après, il s'est retiré, il a organisé des élections libres et transparentes, quelques années après, il, se... il revient en enlevant sa tenue avec un parti politique, il a échoué dans les élections, il s'est encore retiré. Au Niger, on parle de la stabilité politique. En Guinée, ce militaire, il est là, il est dans les casernes, hors des casernes, autour donc du Mouya, quelque part dans les camps militaires, alors c'est un patriote, il faut venir renverser en vous intéressant uniquement aux institutions de la République et non faire des mamayas en offrant des véhicules par-ci, par-là, chers comptables en cherchant des ovations par-ci, par-là du populisme, la démagogie tout au Ce militaire, il le faut. Il faut renverser Mboli Kumboya. Il faut empêcher Mboli Kumboya de sortir de la présidence. Il faut empêcher Mboli Doumbouya de sortir de la Guinée. Il faut empêcher de Kumboya, vous comprenez, ou oh, en fait le pousser à sortir comme il le fait maintenant, sortir même pour aller à deux kilomètres de la présidence, accompagné des centaines de militaires. Vous comprenez, il doit tomber, cher Kumboya. Il tombe pour que nous puissions vivre. On a besoin de ça, on a besoin de la stabilité politique pour la suite heureuse de notre processus démocratique. Je reviens demain sur ce sujet, chers compte C'était Nabila Akamara, je publie le mais merci pour le coup de taille. bonne soirée.